Bonjour, je suis Zouher Mazi. Euh, je suis un jeune Marocain de 25 ans. Euh, je suis infirmier en anesthésie et réanimation. Je travaille à Azilel. Euh, je pense que je suis aussi euh, compréhensible, so euh, social, euh, optimiste. Euh, je suis euh, acteur associatif. Je suis aussi militant pour euh, les droits de l'Homme euh, avec l'OMTH. C'est une organisation marocaine pour la défense et l'amélioration euh, des droits de l'Homme. Euh, euh, je suis blogueur et je pense qu'une formation approfondie dans le multimédia et, et tout ce qui est filmage et publication euh, du film peut me, me, me aider pour euh, pour servir euh, euh, quelques idées de tolérance, euh, de respect des droits de l'homme et pour euh, aussi euh, euh, la culture de la tolérance et, et l'échange interculturel. Euh, entre euh, les nations et euh, les différents. Je suis aussi un citoyen universel. Merci. Je m'appelle euh, je, je, je suis de FES, je suis étudiant en droit privé. Euh, à propos de l'interculturalité multimédia je, je, suis, je suis intéressé à faire des, euh, un film sur euh, la relation entre euh, les humains dans le monde entier. Je suis, je suis, sportif. Ben, euh, j'ai participé dans plusieurs championnats. Ben, j'aime, euh, les films action. on je, je veux, tourner avec Cédou un montage ou bien, je, euh, euh, ou avec, euh, je veux tourner avec toi, Cédou, un montage de, de, la, de. la. Hello, my name is Anas Mawaki. I am from Khouribga. I, I am 19 years old. Uh, so I am. Uh, I do sports for sure. I I have more than two years for now. J uh, I had uh, already uh, been uh, in uh, some championship, and uh, I like uh, movies. J uh, I I am a Photoshop utilizator uh, for for three years now. I, I have a, a good uh, experience uh, for making uh, posters, logos, and some stuff like that. Uh, and uh, I like uh, do some montage and some uh, much more than that. Thanks. My name Youssef Bari, a of Sahara Moroccan Algeria. I'm je suis sympa, je suis ouvert euh, aux autres euh, civilisations. Je suis euh, sportif, j'aime bien pratiquer le sport pour avoir de bonne santé. Euh, je suis, comme j'ai dit, sympa, j'aime les, les autres. J'aime avoir des de, de, de relations avec les autres euh, comme ça. Donc pour euh, les multimédias parce que c'est l'arme de, de, de l'avenir. Donc, euh, commencer le Facebook, l'autre, on ne peut pas vivre sans. Euh, c'est et multimédia. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi pour avoir. Pour ma, mon niveau, je, je crois que j'ai le niveau euh, de base, plus ou moins. Et je veux bien enrichir. Bonjour, je m'appelle Barak, Je suis né à Casablanca. Et j'habite maintenant, je réside à Rabat. Bon, ce qui concerne le multimédia, j'ai des notions de base. C'est-à-dire, je sais monter un petit peu les des vidéos avec Windows Movie Maker déjà 7 Mais je souhaite à travers ce, ce projet de, de m'informer et de bien apprendre. En ce qui concerne ma vie quotidienne, je suis strict et j'aime travailler. Je suis un bon cuisinier, un bon monteur de salade niçoises, un bon monteur de salade mixte Mais le multimédia reste toujours le multimédia. Merci. Bonjour, euh, je m'appelle Yassine Kharchachi de la ville de Fès, je travaille à Guilmim. Euh, ben, euh, concerne les, les travaux associatifs, c'est déjà travaillé avec une association de théâtre. Bien sûr, euh, on a travaillé à long terme, même euh, on a fait une tour euh, au niveau de, de plusieurs villes au Maroc avec euh, des pièces théâtrales. Bien sûr, euh, avec des équipes bien équipées. ben euh, Déjà, moi, je suis un prof d'informatique ben, et je, je, je veux, euh, par exemple, euh, faire par exemple euh, des séquences, de, des commentaires, par exemple. Donc, cet atelier, je, je trouve, c'est l'occasion euh, de développer cette compétence, par exemple, de filmer, de faire un montage, de faire un mixage. Euh, même d'insérer un sous-titrage et ainsi de suite. Donc c'est l'occasion avec CD et... Je m'appelle Maryam Sedrin de la ville FQB Salah. Euh, je, je suis étudiante en Master Marketing. Bon, je suis ambassadeur de, de, de, du chanteur libanais Marwan Khoury au Maroc pour les fans euh, marocains. Bon, pour euh, mes caractéristiques, je suis sociable, j'aime toujours faire des connaissances avec les étrangers. Bon, en plus, euh, j'ai des amis euh, étrangers euh, de différentes nationalités, de différentes cultures, différentes religions. Alors, euh, ce qui m'a intéressé à choisir euh, multimédia, c'est qu'on euh, ne peut pas vivre sans multimédia. Euh, c'est un moyen pour faciliter la communication entre nous. Et bien sûr, pourquoi pas, on peut filmer quelque chose pour donner une lettre. Mon premier, euh, je suis marocain et euh, je suis sympa, je suis optimiste, euh, je suis social dans euh, mon, quart, mon quartier, et je suis euh, un homme sportif. Euh, euh, voilà, j'ai euh, choisi euh, le dans multimédia pour... Euh... Ben, je m'appelle El euh, Hamdaoui, j'ai 26 ans de la marocaine euh, je suis de Rabat euh, je suis ici euh, pour, pour passer euh, une formation dans le multimédia euh, parce que j'ai choisi euh, ce domaine parce que je l'aime premièrement deuxièmement pour, pour acquérir plus d'informations